Bruno, Joël Oh, un ski C'est parti pour une promenade? Un seul? Un ne va pas suffire Il faut des skis pour que ça marche Ou les skis À partir de deux, c'est le pluriel Oh oh, oh Deux skis, quatre, dix Plusieurs, un grand nombre, des quantités, des centaines, des milliers de skis, une montagne de skis Joël, où es-tu On parle de pluriel quand il y a plusieurs objets. C'est parti Pas de panique Écoutez bien le déterminant. Quand je vous dis « le » ou « un », c'est singulier. Vous suivez le drapeau bleu. Quand je vous dis « les » ou « des », c'est pluriel. Vous allez vers le rouge. Un sapin. Bravo, c'était singulier. Et je dis... Les montagnes. Bien joué, c'était pluriel. Oh, attention, il y a des chevaux. Ça va On dirait que oui. Le pluriel, on peut l'entendre quand le mot change. Un cheval au singulier devient des chevaux au pluriel. Mais il y a aussi d'autres astuces. Encore une fois, il faut bien écouter. Ce sont les liaisons. Les liaisons, c'est comme un pont. Ça permet de relier deux mots. Par exemple, les enfants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs enfants. La liaison indique le pluriel. Et encore une dernière astuce pour la route. Écoutez. Le skieur est fatigué. Les skieurs sont fatigués. Écoutez la différence. Est, sont. Est, sont. Les mots qui changent nous aident à deviner s'il s'agit du singulier ou du pluriel. N'est-ce pas, Bruno Bruno, Joël. Oh, une canne à pêche. J'adore ça. Et deux cannes à pêche. Bruno, on compte sur toi. À partir de deux, ça devient pluriel. On dit même des cannes. Il y en a plusieurs. Le déterminant des et le nom « cannes » sont au pluriel. Mais non, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour attraper des poissons. Avec des cannes, j'espère bien que vous n'allez pas attraper un seul poisson, mais des poissons. Oh Un poisson deux poissons Trois poissons Bravo Vous voyez, le déterminant précède toujours le nom. C'est lui le premier qui indique le nombre, singulier ou pluriel. C'est lui qui déclenche le signal de l'accord. C'est la chaîne d'accord. Impossible de séparer ces trois glaçons. C'est comme la chaîne d'accord. Impossible de la casser. Le déterminant « des » et le nom « poisson » sont inséparables. Vous voyez Quand le sens change et passe du singulier au pluriel, le déterminant et le nom changent aussi. C'est une autre manière de pêcher. Tu as raison, Super Joël. Le « s » est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au nom pour marquer le pluriel. Bien joué Il faut réfléchir au sens de ce que l'on entend ou de ce que l'on dit. C'est l'information plurielle qui déclenche la chaîne d'accords. Bruno, ça va Vous m'avez l'air affamé tous les deux. Il va vous falloir plusieurs goûter. Goûter avec un S. Jolie ah, joli pagaie Dis-moi, Joël, il y a de la promenade en bateau dans l'air oh, Ça tombe bien, un bateau Deux bateaux Bienvenue à bord Oui, Joël, tu as raison. Ah, la curiosité des otaries Bonne remarque, Joël Au pluriel, on ajoute un X à la fin du mot bateau. Youpi C'est parti pour une belle descente sur glace Vous vous souvenez de la chaîne de l'accord Quand le déterminant singulier change et devient pluriel Le nom commun change aussi et devient pluriel à son tour Et donc C'est ça Joël Direction, les drapeaux rouges, pluriel. Aïe Des poteaux avec des corbeaux. Attention à ces maudits oiseaux. Vite, Joël, il faut sauver Bruno. Bravo, tu as tout compris, Joël. Avec les mots terminés par O, E, A, U, c'est la lettre X qui sert à orthographier le pluriel. Comme dans drapeau, poteau, corbeau, oiseau. Tiens, un chameau. Mais que dis-je Des chameaux. Un feu. Des feux. À ah, sa Joël, bonne initiative. Oh oh. J'ai l'impression que vous vous êtes fait des nouveaux amis Vous avez certainement plein de choses à vous dire Alors adieu Eh, hey, Je vous fais mes adieux Désolé Bruno, Joël, vous avez de la visite C'est un cheval avec quatre pattes. Une patte, des pattes... Oh, les belles pattes Bref, euh, vous vous souvenez Entre le déterminant et le nom commun, il y a une relation qui permet de connaître le nombre ou pluriel. Ils sont liés par une chaîne qu'on ne peut pas casser. La chaîne d'accord. C'est parti pour une balade à cheval. Je crois que le cheval est coquet. Il réclame un petit toilettage. Joël, tu vas pouvoir ouvrir ton salon de coiffure. Je suis sûr qu'il en manque sur la banquise. Un deuxième client les chevaux se pressent chez Joël Coiffure. Vous avez entendu J'ai dit chevaux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, les chevaux. La dernière syllabe des noms se terminant par « al » au singulier devient « O au pluriel. Les chevaux te réclament, Joël. Un journal, des journaux. Rien de tel pour patienter. S'occuper d'un cheval, c'est un travail. S'occuper des chevaux, ce sont des travaux. Vous entendez Le pluriel s'entend deux fois. C'est le même principe. Un travail, des travaux. Le travail, les travaux. La dernière syllabe de la plupart des noms se terminant par « aïe » au singulier, devient « o » au pluriel. Vous êtes parfait. Souriez, on va prendre une photo. Quand le pluriel s'entend, ça nous aide à l'orthographier. Et qu'est-ce qu'on visite Et si on faisait un stop pour voir les vitraux Ces vitraux, là Bravo Excellente coiffeuse et championne d'orthographe C'est en voyant la terminaison en haut qu'on sait aussi que c'est pluriel. Les trois lettres « o » servent à orthographier le pluriel de la plupart des mots qui se terminent par « al ». Comme « cheval »,« animal » ou « ail, comme « travail »,« vitrail ». Mais on dit « un bal »,« des balles ».« Le carnaval »,« les carnavals ». Et oui, des mots en « al » qui prennent un « s » au pluriel, il y en a aussi. Attention Alors, Joël, c'est le printemps La saison du grand ménage Ah, ça, tu as bien raison, Joël. Rien de pire qu'une banquise sale ou mal rangée. Oh oh, Un tapis, deux tapis, des tapis, les tapis vont se faire taper. Bien vu, Joël Un ou des tapis, T-A-P-I-S. Le mot « tapis » s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Tu te demandes pourquoi Comme le mot « tapis » se termine déjà par un S au singulier, au pluriel, on ajoute rien. Et c'est pareil pour le mot « printemps ». Bravo, Joël Le ou les printemps, P-R-I-N-T-E-M-P-S Tous ces mots terminés par un S au singulier et qui ne varient pas au pluriel sont appelés des mots invariables Bref, ils ne changent pas Un peu comme Bruno Faire un vœu Quelle bonne idée Un puits, c'est bien Mais pour une cause aussi désespérée, deux depuis... C'est mieux Comme c'est mignon Une souris Deux souris Comme puis, encore un mot, invariable Bruno est un chat un peu... Particulier Quelle voix Mais enfin Bruno, calme-toi ces souris veulent juste jouer à chat avec toi. Oh la Joël, tu n'as plus le choix. Il faut aider ce pauvre Bruno. Quoi Tu t'interroges Tu te demandes comment on écrit les choix et les voix Allez, je te donne un indice. Comme les noms terminés par S, les noms terminés par un X sont invariables. Bravo, Joël Et des noms invariables terminés par X, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, « tout <coughs> »,« prix ». Ouh, juste attends. Merci, Joël. Sans toi, Bruno, aurait pu se casser le nez. Au pluriel, « les nez ».« Nez » s'écrit « n-e-z » au pluriel, comme au singulier. Comme les noms terminés en S et X... Ceux qui finissent par « z » sont des mots invariables. Un autre nom invariable terminé par « z » Facile !« Riz »« R-I-Z » Et à propos de « riz » Tu n'as pas dû bien balayer, j'ai vu plein de grains de riz traîner sur la banquise. Logique Quand le chat n'est pas là, les souris dansent et les otaries l'aspirateur. Bruno Joël Quelle bonne idée, Joël. J'adore le hockey. Euh... Il ne vous manque pas un petit quelque chose Une crosse deux crosses. Des crosses N'en jetez plus, c'est OK. À partir de deux, c'est du pluriel. Bien vu, Joël. Le déterminant déclenche toujours l'accord du groupe nominal. C'est la fameuse chaîne d'accord. Alors là, Bruno, tu m'épates. Un vrai champion de patinage. En voilà des figures artistiques. Je dirais même plus. Des figures exceptionnelles des figures aériennes et puissantes et oui un groupe nominal peut être long un déterminant un nom un adjectif et même parfois plusieurs on dit alors que le groupe nominal est expansé. ça va Bruno tu suis bravo Joël quand la chaîne d'accord est longue il faut bien penser à accorder tous les mots du groupe nominal le nom et les adjectifs qui le qualifient. Mais voyons, Bruno, ça ne se mange pas C'est pour jouer Un but Deux buts Quel talent, Bruno Voilà deux magnifiques buts inattendus Alors, Joël tu as trouvé un petit jeu sympathique pour éveiller Bruno C'est pas gagné. Il va falloir beaucoup de petits jeux sympathiques pour que Bruno ouvre un œil. Bien joué, Joël. La marque du pluriel peut être aussi la lettre X. C'est le cas des noms terminés en EU, comme « je ». Bon sens de l'observation, Joël. Quand un adjectif est placé avant le nom qu'il qualifie, au pluriel, on utilise le déterminant « de » au lieu de « des ». Mais vous n'allez pas jouer tout seul. Où est l'autre équipe Un grand cheval blanc et noir. De grands chevaux blancs et noirs. Allez, en selle pour le match du siècle Excellent, Joël. Au pluriel, la terminaison des noms en Aï, A-I-L, ou en AL, l A-L, se transforme en O, A-U-X. Un travail, des travaux. Un cheval, des chevaux. Et on n'oublie pas d'accorder tous les adjectifs du groupe nominal. Tu vois, Joël, pour accorder le groupe nominal, c'est très simple. Quand on a repéré le déterminant au pluriel, il faut juste ajouter les lettres S ou X et transformer en O la terminaison de certains mots en AL et AI. Un sacré Bruno. Il adore le sport, surtout en rêve.